Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez Parlel Amen, Recherche Média. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour découvrir un projet de recherche et un chercheur. Euh, bonjour Xavier Guignard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci beaucoup. Euh, Xavier Guignard, vous êtes doctorant à Paris 1 et euh, chercheur à Noria. Aujourd'hui, euh, on vous interviewe en tant que chercheur dans le cadre de, ce, de cette série d'entretiens avec les chercheurs où on leur demande en fait comment ils sont devenus chercheurs, pourquoi ils le sont devenus, qu'est-ce qui les a le plus surpris, et comment leur recherche éclaire une, leur environnement ou le, le terrain qu'ils explorent. Votre terrain, c'est la Palestine, et votre titre de thèse pour le moment, c'est Palestine, l'État manqué de la construction pour la paix à la formation autoritaire. Je rebondis. Xavier Guignard, de là où vous faites votre thèse à Paris, comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur la Palestine Alors en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt par la Palestine que je suis revenu aux sciences sociales. En fait, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion, euh, par, la, par la militance, par l'activisme politique, de me rendre en Palestine. Et euh, ça a percuté de plein fouet un certain nombre de certitudes euh, de préjugés que je pouvais avoir, et ça a déclenché chez moi une envie d'enquête, une envie de comprendre deux, trois choses que je touchais à peine du doigt. Et en fait, c'est pour comprendre ça que je suis revenu au, enfin, que je suis venu aux sciences sociales. J'en ai fait mon sujet de master, j'en ai fait la raison d'être d'un échange euh, au Liban en 2011, euh, 2010 pardon, où j'ai travaillé sur les camps de réfugiés euh, palestiniens au Liban. Et j'en ai fait mon projet de thèse. Donc, en, en, en réalité, c'est moins les sciences sociales qui m'ont amené à la Palestine que la Palestine qui m'a ramené aux sciences sociales. Et le point de départ, ça reste un engagement politique. Il y a toujours cette complexité inhérente à la question palestinienne, cette idée que une prise de position ou une solution est toujours complexe ou compliquée à avoir ou à admettre. Comment, dans un espace où euh, la rigueur, la subtilité et la nuance son euh, reines. Comment vous pouvez gérer cela En fait, je le concilie assez bien et je pense que je suis préservé euh, peut-être par rapport à une partie de mes collègues sur ces thèmes-là, parce que j'ai moins travaillé sur la question de la relation israélo-palestinienne. Moi, je travaille sur la Palestine, sur, le, sur la scène politique palestinienne, sur des problématiques palestino-palestiniennes. Et donc, euh, bon, je suis confronté à chaque étape, et on en parlera peut-être, à comprendre comment euh, le tissu palestinien est imbriqué. Dans sa relation avec euh, le pouvoir colonial israélien. Mais comme ce n'est pas le, le sujet de, de mon travail, je suis en partie, en partie épargné par une certain, un certain nombre de critiques. Après, j'en ai fait un, un truc très… Fin, je pars d'un postulat qui est assez simple. Euh, notre métier, c'est effectivement la nuance, mais c'est la description. Il euh, n'y a aucune raison de taire ce que c'est au quotidien l'occupation et la colonisation quand c'est le quotidien dans lequel on vit. J'en tire pas de jugement moral, j'en tire pas de condamnation globale. Simplement, j'ai vécu, vécu trois ans. En fait, ça répond peut-être à une question Car arrive plus tard. J'ai vécu trois ans dans les territoires. Euh, j'ai pas vécu moi sous occupation, j'ai vécu l'occupation aux côtés de gens pour lesquels c'est le quotidien. Et décrire ça m'est jamais apparu comme un acte radical, mais simplement comme un peu de bon sens. Après, le choix des mots qu'on emploie, évidemment, dans un contexte comme celui-ci, et, et pesant, euh, j'ai euh, pris le parti de considérer que parler de colonisation comme de parler d'apartheid. Aujourd'hui, je suis euh, co-signataire d'une tribune qui est parue il y a quelques semaines dans Le Monde où on, on fait non pas l'apologie de ce terme, mais on explique en quoi il nous est utile, acteur de terrain, pour comprendre ce qui se passe. J'ai toujours considéré que c'était un travail de faire œuvre de pédagogie sur l'utilisation de ces mots, mais de ne pas les refuser. Voilà. Donc, c'est euh, une forme de nuance, c'est-à-dire que J'emprunte pas un vocabulaire que je maîtrise pas, mais je ne me refuse pas à employer des mots qui, pour d'autres, auraient une connotation radicale. J'ai eu le plaisir et l'opportunité de consulter un rapport disons d'étape ou un rapport temporaire, de votre, euh, un, rapport, un plan de votre thèse. Et ce qu'on peut y voir, c'est une diversité de formats, des entretiens et des portraits avec des négociateurs, des euh, euh, récits ou des reconstitutions, -re -re -re enfin, pas des reconstitutions, des récits, des, des, des comptes rendus d'entretiens, euh, de négociations. Euh, différents formats viennent ensemble pour essayer de... de, de, de, de restituer au lecteur quelque chose qui, d'habitude, est derrière des portes fermées. Comment, quelle est la chose qui vous a le plus euh, surpris euh, en travaillant sur ces sujets, la négociation et les, et les négociateurs, qui sont d'habitude secrets, ou en de les tenir secrets, ou même en jouent avec le secret pour pouvoir euh, établir un certain rapport de force dans euh, la négociation pour vous donner très, très rapidement la genèse de mon projet de thèse, euh, donc je suis, ce que je vous expliquais, c'est qu'en 2010-2011, j'enquête au Liban et j'enquête sur la représentation. Ma question, c'est qui parle au nom, politiquement, je suis politiste, qui parle au nom d'un réfugié. Et en fait, cette enquête, elle m'a mené de nouveau à Ramallah. J'ai la chance, contrairement à… Enfin, je, peux, je possède des papiers français, donc je peux me déplacer à peu près librement dans, dans, dans ce coin, euh, à me rendre auprès du cabinet de négociation, qui s'appelle la Negotiation Support Unit, qui est l'une des voies euh, palestiniennes sur les réfugiés. Et cette institution a été le début d'une autre intrigue, celle de ma thèse, de comprendre comment cette chose existait, qui était en fait pendant dix ans le projet d'une boîte privée britannique qui s'appelle Adam Smith International, qui est euh, une boîte de, qui fait du, du conseil du soutien sur des questions de politique publique, euh, et comment cette, cette entité a été transférée dans une forme très hybride entre le PNUD, qui continue à financer, et l'OLP, qui en assure légalement la tutelle. Et, et, et pour moi, qui, euh, moi qui venait d'une discipline de sociologie politique, où tout ce croisement entre la fabrication des politiques publiques, la question de l'international et comment ça se traduit localement, euh, nourrissait ma réflexion, cet objet était un objet quasi, quasi parfait. Donc c'est le début de ma thèse. Et donc, pour, pour m'y confronter, je mets à la fois des archives, alors des archives euh, volées qui ont été euh, par, par un ou plusieurs de ses membres qui ont été diffusés par Anjazila, et j'ai toute une partie sur laquelle je travaille, sur la, le bien fondé de travailler sur des archives volées, sur des entretiens que je conduis avec des négociateurs, mais également sur leur environnement direct, à savoir euh, diplomatique, d'autres corps d'État de l'autorité, des réfugiés. Et puis, petit à petit, mon sujet euh, M.U., c'est peut-être comme ça que ça arrive, les bonnes idées. Et je me rends compte que ceux dans quoi je suis pris au quotidien, ceux dont je vais envie finalement de parler, et ceux qui peut se retrouver à travers mon travail sur cette impératif de paix et la place que ça a pris dans la fabrique du pouvoir palestinien, c'est justement l'exercice de ce pouvoir-là que je résume souvent en disant que l'autorité palestinienne, en fait, qui devient le sujet de ma thèse, elle est absolument souveraine pour oppresser, elle l'est pas pour libérer. Et euh, donc, c'est une forme d'autoritarisme qui m'interpelle. Euh, on est en plein, par ailleurs, moi, je suis quand même dans un des rares pays de la région qui n'est pas touché par ce qu'on appelle les printemps arabes, mais je regarde les printemps arabes depuis la Palestine. C'est une dialectique qui euh, nous nourrit parce que tous les débats qui se passent sur les mobilisations, sur les euh, reformulations autoritaires, sur la place que prennent les courants de l'islam politique, sur la division, on a l'impression de les avoir déjà eus en Palestine, depuis 2006 ou depuis les intifadas, mais pas du tout de la même façon. Donc, on a l'impression à la fois de bénéficier d'éléments de, de comparaison et d'éléments de, de une remise au travail collective dans, dans, dans, dans notre domaine sur la question de l'État, qui n'est plus un, un objet mort, mais qui redevient un, un lieu de travail de, de nos collègues. Et donc, il y a vraiment ce, ce... Bon, là, je suis parti loin, mais il y a vraiment cette double dialectique à savoir, euh, lentement, ma, mon, je côtoie, en fait, je ne fais pas d'ethnographie, mais je côtoie pendant trois ans... Euh, l'autorité et son rapport avec euh, les palestiniennes et les palestiniens euh, qu'on va appeler du quotidien en Cisjordanie et en même temps je suis plongé dans euh, un univers professionnel de chercheurs et de chercheuses euh, de et sur cette région qu'on va appeler le monde arabe pour aller très vite qui s'affrontent à des mobilisations euh, magistrales, régionales, à des reformulations du pouvoir, ce qu'on ce qu qu a pu voir et euh, moi je me demande comment euh, ça peut nourrir notre question et du coup cette articulation entre l'impératif de paix qui forme la première partie de mon enquête et la fabrique de l'autoritarisme palestinien va peu à peu s'imposer comme étant pour moi la raison d'être de cette thèse. Alors aujourd'hui, parler d'autoritarisme en Palestine, c'est plus, plus lumineux. Il y a cinq ans, quand, quand j'ai commencé à forger ces hypothèses et à les tester, j'étais évidemment pas le seul à pouvoir en parler, mais donc c'était plus facile pour moi d'en parler parce que je n'étais pas palestinien. Et d'essayer d'articuler ça avec la question coloniale, c'est de ne pas séparer la production autoritaire, en Palestine, de son contexte colonial, c'était vraiment le cœur de la démonstration que je voulais essayer de, de faire, on verra si, si j'arrive à la fin, mais c'est vraiment cette articulation qui me tenait, c'est-à-dire de ne pas séparer la production autoritaire de ce contexte colonial. Et pour revenir du coup à la question initiale, sur mes sources, elles sont effectivement multiples, il bah, y a un mélange de, de documentation qui vient de ces archives de cette institution-là, je n'ai pas fouillé d'autres institutions, et après beaucoup d'entretiens, pas mal d'observations. Et puis, ce que on appelle l'imprégnation, ce n'est pas de l'ethnographie, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas la rigueur d'un enfin, ethnologue ou d'un anthropologue, mais par, par imprégnation culturelle, politique, plongée pendant trois ans dans différents milieux sociaux palestiniens, je vais en retirer une familiarité avec certains enjeux, et ils vont eux-mêmes m'aider à construire mes questions de recherche et à aller chercher là où j'ai envie de d'aller chercher là où je pense que les réponses vont pouvoir se trouver sur la question de la production de cet autoritarisme. Voilà. Merci. Euh, enfin, vous n'êtes pas allé loin, vous êtes allé dans un espace qui était très intéressant et euh, vraiment passionnant. Du coup, euh, j'avais une question, mais maintenant j'en ai deux, euh, et euh, on peut essayer envisager des réponses relativement courtes si possible. Euh, la première est, cette réflexion sur l'État peut-elle, euh, dans un contexte qui est très, très particulier, euh, angoisse, comment, euh, comment s'articule-t-elle dans toute la réflexion, euh, la réflexion plus générale en sciences politiques sur ce qu'est un État, en fin de compte le titre de ma thèse, pour les, pour les obsédés de la question de l'État en sciences sociales, « Construction et formation » fait appel à une distinction que des auteurs africanistes ont faite entre la formation, euh, euh, c'est ce qui se produit un peu malgré nous, la construction, ça serait l'idée de, de, du grand plan qui est établi, de comment on construit institutionnellement l'État. Euh, évidemment que je manque dans cette dialectique. Après, je, je pense qu'il y a aussi un piège dans la question palestinienne, à se poser la question de l'État, c'est est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas Ce qui va m'intéresser, c'est à la fois la question de la souveraineté, ce que je disais tout à l'heure, l'autorité, elle est souveraine, mais uniquement quand il est question d'accompagner un processus de contrôle et pas d'accompagner un processus de libération. Et c'est une, une question qui, du coup, a une traduction à l'international. Si on considère qu'aujourd'hui, l'autorité, c'est un État, alors on amoindrit radicalement la définition d'un État. Bon, qu'on le fasse en sciences sociales, finalement, ça, ça n'a d'enjeu que pour, que pour notre travail. Mais à l'international, je pense que le danger qui, qui, qui guette, c'est de faire de la Palestine un précédent et qu'on accepte des zones, donc en fait des groupes de citoyens et de citoyens qui seraient moins protégés, qui seraient donc dans un espace moins souverain que d'autres. Et ça, la Palestine, pour le coup, est un terrain, je trouve, d'exploration de ces dynamiques-là à l'international, qui sont de reformulation du contrôle. Euh, le plan Trump, issu, enfin, publié en 2020, est un très bon exemple de ça. On ne prononce pas le terme banni d'un État, mais on explicite euh, des configurations dans lesquelles les Palestiniens auraient une espèce de souveraineté à minima, euh, qui, qui en fait reprend le terme d'Oslo, hein, on parlait d'autonomie, et c'est vraiment ça. Et en fait, il y a un côté laboratoire un peu, un peu machiavélique en Palestine de ces politiques-là, de savoir jusqu'à où on peut abaisser le seuil de tolérance de ce que c'est que la souveraineté. Et je pense que notre rôle en tant que euh, chercheur en sciences sociales, il est à la fois de participer de ce débat sur la formation, de enfin, notre débat sur ce que c'est effectivement qu'un État, mais je pense que ce, ce que je vous dis là est aussi un petit peu en réaction à une, je ne dirais pas une dérive, mais une façon qu'on a eu un moment d'accepter que tout était État finalement, qu'il n'y avait pas une forme weberienne de l'État, et j'en suis radicalement conscient, mais que du coup, ce postulat-là, si on le dérive trop, tout est État. Et en réalité, quand on est dans un espace politique comme la Cisjordanie, où le contrôle même du tracé des routes, pour ne pas dire le contrôle des frontières, de la monnaie, euh, de, des, des listes d'État civil, c'est-à-dire que ce n'est même pas l'autorité qui décide qui est palestinien ou qui n'est pas. À un moment, c'est notre devoir aussi de dire que là, je ne sais pas de quoi on parle, mais on ne parle pas de quelque chose qui ressemble à un État. En tout cas, on ne parle de rien qui est souvent. Quel est l'impact, s'il y en a, de, ce, de cette réflexion que vous faites, que vous avez, euh, sur l'espace et votre terrain de recherche Bon, déjà, aujourd'hui, je n'y vis plus depuis deux ans, donc euh, je suis beaucoup plus euh, euh, déconnecté, euh, je pense. Et, et, et peut-être ça dit quelque chose d'autre de notre rapport à ces là mais les, les, les manifestations qui ont eu lieu en 2021, pour moi, marquaient la fin de ce que j'étais capable d'apporter de nouveau. Mon éclairage, aujourd'hui, il a besoin d'être renouvelé. Ça fait deux ans que je n'ai pas conduit sur place d'enquête. Euh, J'interviens régulièrement avec des collègues palestiniens Palestinienne ou des collègues qui travaillent sur ces questions-là ensemble. Je pense que à moi tout seul, je n'ai évidemment rien changé. On est une génération qui s'est donné le droit de penser l'autorité palestinienne. Avant ça, l'autorité palestinienne était pensée de deux façons politiquement, à savoir on était pour ou contre. Et puis après, il y a eu tout un mouvement, y compris, qui a été épousé par une génération de chercheurs qui nous a précédés, qui a accompagné, très développementaliste, comment mieux faire l'État, comment mieux gérer la seconde hémicycle est arrivée et là il y a eu un renouveau des études palestiniennes qui s'est réaccroché euh, aux mobilisations sociales et qui a complètement discrédité la question du pouvoir parce que le pouvoir lui-même était discrédité. Et j'ai l'impression que notre génération de chercheurs, et encore une fois, il y, y en a plein autour de nous, a considéré que ce n'est pas parce que cet objet était illégitime politiquement qu'il l'était en termes de recherche et au contraire, ça devenait un élément essentiel du dispositif du pouvoir sur ce continuum qu'on appelle Israël-Palestine et il fallait qu'on l'affronte et donc on est tout un tas de jeunes ou moins jeunes, maintenant chercheuses et chercheurs, à s'y affronter. Merci beaucoup. Si vous avez un élément à ajouter, n'hésitez pas, vous avez le champ libre. Non, non, mais j'ai l'impression de faire des réponses très longues, mais j'espère que ça, ça a pu euh, préciser un, un, un petit peu ce que vous aviez en tête, et je vous remercie pour, pour vos questions. Qui euh, elles pour sont vos... en tout cas passionnantes, longues, je ne sais pas, je laisserai les, <rire> les spectateurs décider, mais en tout cas, elles Merci. sont vraiment, vraiment passionnantes. Encore une fois, Xavier Guignard, doctorat à Paris 1 et chercheur à Noria. Vous pouvez nous rappeler le site de Noria, qu'on va mettre en commentaire euh, www.noria-research.com Et j'en profite pour un instant de pub. Je suis en train de finir un ouvrage avec une dessinatrice illustratrice, qui va sortir aux Arènes, a priori au mois de juin, et qui reviendra sur 100 ans, ce qui est la date du début du mandat britannique, d'illusions autour de la partition de la Palestine. Pourquoi les deux États ne peuvent pas marcher Voilà. Rien de plus beau pour finir. Encore une fois, merci beaucoup et euh, je vous souhaite une bonne année 2022. Très belle année à vous. Merci beaucoup.